Sagittaire et ascendant Sagittaire, je vous propose une vidéo un petit peu spéciale sur les forces qui sont les vôtres, de la même manière qu'il y a quatre éléments, et eh bien vous avez quatre forces fondamentales et qui sont constitutives de votre personnalité. Musique On commence avec l'enthousiasme. Alors partout, vous lirez le Sagittaire est enthousiaste, et c'est vrai, vous êtes partant pour tout, et surtout euh, quand il s'agit euh, d'une aventure, d'aller à la découverte de quelque chose, de prendre quelques risques, vous êtes vraiment... Euh, hein, on, on lit en vous comme dans un livre ouvert d'ailleurs, tellement euh, vous montrez euh, ce que vous ressentez, vous montrez que vous êtes content, que vous êtes emballé par ce qui va se passer ou par ce que vous allez faire euh, euh, ou par le travail que vous faites, enfin bref vous êtes quelqu'un qui... vous entraînez les autres hein, dans cet enthousiasme, il, il est fédérateur finalement et euh, vous avez toujours autour de vous une, une cour hein, qui se nourrit de cet enthousiasme parce qu'il est très positif et que vous êtes quelqu'un de positif justement, euh, et euh, bon les gens en ont besoin, hein, si vous avez euh, euh, autour de vous, beaucoup de monde autour de vous, ne vous étonnez pas, euh, ça vient de cet euh, enthousiasme absolument euh, bon, qui peut prendre des, vraiment des proportions. Hein, dans certains cas, euh, vous pouvez danser de joie. Une de vos grandes forces aussi, c'est l'ouverture d'esprit. Alors vous êtes vraiment quelqu'un, euh, euh, au contraire, euh, par exemple de la Vierge qui met tout dans des cases, hein, vous vous êtes euh, ouvert à tout, tout vous intéresse, euh, vous êtes euh, vous pouvez aussi bien euh, euh, étudier la philosophie, les religions, euh, euh, le, les, les, les, les cultures, euh, l'anthropologie, enfin, vous voyez, des, des, des, vraiment des choses euh, euh, qui vous entraînent ailleurs, hein, puisque vous êtes le signe du voyage. Vous aimez euh, bon euh, les grands espaces et vous aimez aussi euh, bon euh, les grands espaces intellectuels. Hein. Donc euh, cette ouverture d'esprit, elle s'applique un petit peu à tout, hein. même aux relations humaines. Hein. Vous, vous, vous vous fichez si un tel ou une telle euh, n'est pas dans la norme euh, ou euh, est anti-système, euh, vous en avez rien à faire. Hein, vous vous acceptez tout le monde. Vous êtes pour le multiculturalisme et euh, rien de rien de ce qui est différent de vous ne vous est totalement étranger. Une autre de vos forces, et eh bien, c'est un optimisme, mais vraiment qui vous colle. Hein, euh, euh, qui vous qui est euh, très qui vous définit hein, de la même manière que l'enthousiasme je veux dire il y a dans l'enthousiasme il y a forcément de l'optimisme hein, euh, c'est un de vos moteurs euh, c'est à dire que euh, vous voyez le verre à moitié plein hein, au contraire de votre voisin scorpion qui va voir le verre à moitié vide mais dont on dira qu'il est lucide alors que vous avec votre enthousiasme et votre euh, euh, optimisme, on va dire que vous êtes un idéaliste, bon, et pourquoi pas, c'est vrai, vous êtes un idéaliste hein, de toute manière, euh, et l'optimisme fait partie hein, de l'idéalisme. Donc euh, c'est une, vraiment une force que vous devez conserver parce que c'est pareil, vous êtes un être de communication et euh, bon, vous allez communiquer votre optimisme, de même que votre enthousiasme, euh, votre ouverture d'esprit, tout ça va euh, se communiquer aux autres et vous aider aussi à communiquer avec les autres. Hein. Vous êtes un excellent euh, communicant et euh, dans tout ça, euh, bon, l'optimisme joue un grand rôle parce qu'il vous attire, hein, il attire les gens vers vous. <musique> Quatrième et, et dernière force, vous êtes éminemment sociable. Vous allez me dire que, je me répète, mais tout ça, ça va ensemble. Hein. Et puis être sociable, c'est euh, euh, avoir une ouverture d'esprit bien sûr, euh, être optimiste, parce que quand on rencontre quelqu'un, ben, euh, quand un sagittaire rencontre quelqu'un, et bien il lui attribue euh, euh, d'entrée de jeu des qualités euh, qu'il n'a peut-être pas. Hein, alors est-ce que vous êtes gagnant à chaque fois C'est possible que non, mais ça n'entame jamais euh, votre volonté euh, d'être euh, dans la convivialité, dans le vraiment. Euh, vous avez euh, cette euh, ce don, hein, cette force de euh, euh, de vous rendre sympathique hein, euh, finalement aux yeux des autres. On, on ne peut pas vous trouver antipathique, ou alors faut vraiment que vous le vouliez. Hein, il faut que vous affichiez hum, un air fermé comme ça, mais sinon euh, bon, on, on ne peut que vous trouver euh, amusant, euh, d'ailleurs vous aimez bien faire la fête, vous êtes le convive idéal, euh, euh, on vous place à, toujours euh, à, à la place de choix euh, dans, les, dans les dîners, parce que vous savez raconter des histoires, vous êtes drôle, euh, euh, bref, bon, vous êtes sociable. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, vous la likez, vous vous abonnez, et puis si vous voulez en savoir plus sur votre horoscope, vous avez des vidéos mensuelles, des vidéos hebdomadaires, et puis vous pouvez nous poser des questions aussi sur nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram, et enfin si vous voulez des consultations, et bien vous nous écrivez <musique>